Yo yo yo, la famille c'est Crackflow. Welcome back sur la plateforme Crackflow sur le terre-terre, guys. Comme tu as pu le voir, voilà le background a encore changé. Je suis fatigué de mettre tout, voilà les raccords et tout, etc. Voilà, aujourd'hui on fait simple. Et voilà, t'es dans mon studio, fais comme chez toi. Et au passage, bientôt le premier anniversaire de la chaîne Crackflow. Pour cela, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on peut bien faire Peut-être euh, la deuxième partie de l'évolution du rap Gaboma ou encore la deuxième partie du hip-hop sud-coréen. Donc, on ne sait pas. Peut-être que... Voilà. Si ça vous dit, les gars, mettez-moi ça dans l'espace commentaire. Aujourd'hui, nous allons réagir à une vidéo d'un gars. Voilà, c'est un frangin qui m'a... Envoyer la vidéo, comme ça il m'a dit Vas-y Crack Flow, qu'est-ce que tu en penses Je pense que tu vas aimer Écoute le son, je voulais réagir avec vous guys Après la première écoute Deuxième, troisième écoute, je me suis dit God damn it. en effet il faut que je puisse faire une vidéo Les gars sont juste solides Surtout, euh, voilà, j'ai ma toute petite idée hein, Sur le son, dis-moi qu'est-ce que tu en penses Du hip-hop Gaboma Surtout le rap 2.0 Donc sans plus tarder, abonne-toi Active la cloche de notification tu connais la chanson Les Bye Guys et nous on se retrouve après le générique. Kaja Yo Yo, yo, la famille, c'est Crackflow Welcome back sur le théâtre, sur la plateforme Crackflow pour une nouvelle vidéo d'un Aujourd'hui, on va faire une réaction sur un son que j'ai kiffé, comme je le disais notamment, voilà, c'est un frangin qui me l'a envoyé. Au passage, je lance, voilà euh, voilà un truc comme ça euh, Si tu as une chaîne YouTube Ou encore voilà, un son que tu veux euh, Faire ta publicité Je te le permets, mets ça dans l'espace Commentaire et vous guys voilà, Donnez vos avis, commentez Abonnez-vous, partagez au max Donc aujourd'hui Sur ce, nous allons Attaquer cette réaction Guys, donne moi ton avis Parce que je t'assure Ça va être lit. j'espère que tu es prêt Et sans plus tarder, Kaja Le mcdo du coin, il est fâché quoi? Le duel des maîtres, il ouais. faux. Je n'ai pas droit à l'échec. Je suis cadavre Je suis obligé de taffer dur pour ceux qui me désirent. Non, non, non, non, non, qui fait. La Benchline de l'entrée du gars. Mais bon, avant ça, déjà je salue, vrai vrai, voilà le hip-hop qui se passe actuellement en Afrique, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal. Au Sénégal, pensez très fort pour mes amis sénégalais, mais aussi en Côte d'Ivoire. Bref, déjà, qui a fait l'instru, Qui a fait l'instrumental, les gars C'est juste crazy, non, sérieux. Pour moi, c'est métro-booming actuellement du Gabon. Sincèrement, dites-moi son nom dans l'espace commentaire les gars Et sans plus tarder, je vais faire revenir un peu le son Kiffe l'instrumental, kiffe l'instru Et kiffe le gars qui arrive Kaja Il est au McDo, tranquille, on l'appelle Qu'est-ce qui se passe Il est fatigué, il est fâché C'est quoi, vous m'appelez, râpé pourquoi C'est quoi Oh huh. yeah. Bracelet de le plé food. Je n'ai pas de Je suis contraint de réussir Je suis obligé de taffer dur Pour ceux qui me désirent J'attends qu'ils percent d'abord Puis après je, je déchire. déchire Fermez les portes Je n'ai pas le temps Je fonce dans les fissures mmh. Dans les pas du déplacer le black Je vais laisser des blessures Rapper sur un big dingue, ouais, C'est toujours je un plaisir Technique réfléchie contempler mon effigie <rire> Tu me donnes ton cœur Moi, cette fesse que <rire> je saisie <rire> Écoute Je joue pas les imbéciles <rire> J'aime <rire> <j 'ai rire> chez <piéché> les bâtards J'aime chez les dociles <rire> J'ai le de l'Hiroshima C'est les warts que je Non. La batterie s'arrête quand je décide, Massacre un décide. Bienvenue chez les Kissirs. t'es le Ouh. roi chez toi là-bas, moi je suis le roi ici. Oh, Anzam, Magyar dihonggalra, menefam bo anemene, Magyar diabelra. Non non non, c'est juste un malade. C'est qui, Delpega Oh shit! Désolé les gars, nous allons reprendre, mais non, c'est juste un malade. Il me rend crazy, il me rend trop fou. Delpega featuring Bene Duel des maîtres, Cypher Déjà en Cypher, je sais pas, c'est Rodzen qui l'avait fait Je sais pas si c'est euh, Cypher euh, 8 qui commence Je crois, hein. en tout cas j'ai fait le Cypher 7 Si je me, ra euh, me rappelle très bien C'est sur Crackflow Maintenant là, c'est une nouvelle vague des Cypher Je t'assure, ça va être malade, c'est un peu le chomis de monnaie du Gabon Bah oui, clairement God damn it, Delpega featuring Bene, le DL de maître, les gars ce sont juste des maîtres, on va continuer, mais bon au passage, pour mettre un peu, voilà, euh, de l'originalité, mais surtout pour comprendre ce qu'il dit, déjà au passage, il rappe en langue guissière, faux je sais pas trop, mais il mélange, voilà, les origines du Gabon, il mélange les langues ethniques parlées au Gabon. C'est juste trop magnifique, c'est chouette, je valide. Un, deux, de je valide. Sans plus tarder, Kaja, turn up. Oh. Hasard, Magnard, le Diable, Où sont les bavards, ils vont baver, mettez les bavards, je les ronfleurs, ce que je rentre, ce qui me renforce, c'est mon éthique, premier devant moi, c'est une métaphore, faut que tu t'affores pour que j'ai kill au café, ils ont le cafard, les dans mon je ne fais pas le venu, pas, je suis là tu ne comptes pas, jamais ne comptes pas, prenez les pelles je vous apprends à creuser les cartes, Ils se demandent où me vient je j'aime même pas qui a fait ah non, non, non, non, moi je suis bien assis, ça c'est sûr Je suis trop bien assis Le gars il dit quoi, il dit quoi dans ses punchs Déjà, il enchaîne punch sur punchline Qu'est-ce qui se passe Bon, le frangin, big up à toi Voilà, c'est une petite publicité du frangin Mais bon, le gars il dit il... Et Voilà, ils ont le cafard Je euh, sais pas, euh, Il garde trop fort dans mon équipe Hein oh <rire> Les gars ils sont trop malades J'arrive même pas à trouver les mots Pour expliquer ce qu'il raconte. Mais c'est juste une plus de punchline. Gars, crazy ding. Et au passage, il demande. Je sais même pas qui a fait l'instru. Les gars, qui a fait l'instru Non, non, non, non, non. Moi, j'ai quelque chose à dire à ce gars. Qui a fait l'instrumental de ce son Caldermit. Metro Booming. T'as mon chapeau. Chapeau, guys. Chapeau. Oh, sans plus tarder. Kaja. Sinon, on va pas bien lire la vidéo. Donc, sans plus tarder. Kaja. Black c'est le vent, Black c'est l'air, la route est barrée mais j'accélère. Ouais, je sens que c'est l'air. Non, on m'a peu, peu s'il n'y a pas de salaire. Non, Je ne vois que le Do, Kam, baponga, oh. les gars, j'ai le fleuve de dos Cam, tire encore c'est baponga. Dans les je me forme je fais les jeux de phare. Avantardiste chez le royaume obligé de faire. Faire comme le mangamba et les jeux de le couilles, cuir. la oh. lumière dans l'ombre, en erreur on ne peut pas m'induire no. Quand ils qu'ils entendent que Black arrive obligé, obligé de, de fuir. D'amis du rap chez le processeur, j'ai déjà fait mes preuves chez le processeur, je suis dans la prophétie, élève mais l'élève qui dépasse tous les professeurs la lumière bro. Genre le cipher illuminé. Non, tu ne peux pas papa, j'ai les techniques de la minarche de cœur. On attend la relève, je suis le bon signe. C'est qui me dit le bon signe. Non non non non non. C'est le bon élève. Voilà le bon signe. C'est qui veut dire qu'il est temps de pouvoir faire la deuxième partie de l'évolution du hip hop Kapoma. Qu'est-ce que tu en penses Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et je vais me faire le plaisir de te faire la deuxième partie du hip-hop Gaboma 2.0. Donc c'est le bon signe, c'est l'élève qui dépasse le maître. Le gars est justement malade. Mais attention, il y a un deuxième qui arrive. Jusqu'au bout. Kaja! Bro, y a pas de casting. Travaille un jour et tu seras à la relève. Voici la consigne. Signe. Yeah. Benne. Benni bene, bene. Et la charge massive. Si. Ouh. C'est oh. <rires> Je suis un genre d'étoile qu'on ne retrouve que sur terre. Je nettois la terre. Toile, les wak on fait trop de poussière. Pousse, terre. frère, fais de la place. On n'a pas de temps à perdre. Car au bout du compte on finit tous au cimetière. non. Tu me juges, donc c'est toi le dieu sur hein? terre. Non. non. je suis doté d'une parole, j'ai du mal à me taire. Pour les mondes, pour le peuple et les uns. le hic de la hack, je planter le serveur. Oh. Pour oh. allumer les cerveaux, oh. je ramènais un texte. Vrai. Dites-moi, oh. MC que Béné, c'est le gars qui kicksec. Oui j'arrive, t'as une fusée mais je rentre en finesse. Ouais, t'as passé. Je mon idée car je geste en vitesse. On peut faire la même idée, mais ce n'est pas le même texte. Tu non. sais qu'on n'est pas pareil, ne me dis pas le contraire. D'entrée, je crone pas. J'attends que la porte s'ouvre. Il y a mon cruise de l'autre côté, il sait que je suis de retour. Les rappeurs n'ont plus la touche, donc faut que je retouche. Je ne peux pas côtoyer la touche car je fais toujours mouche. Mouf, je te mouf, même quand je m'étouffe. Et quand le beat se tais, je fais la pause pour prendre le souffle. Sera cool dans mes veines. Oh. Tu ne sais pas comment c'est cool. <rire> je faire couler les verres. faire yeah. couler la sueur sur scène. lors des de fais des performances qui seraient de permanence oh, je veux pas perdre la manche non du micro je oh. me porte garant de faire une salle pendant que tous ces wacks s'allongent dans leur salle de fête t'as rassemblé sur mon échec t'as eu ta salle, salle des de, fêtes. de fête mon rap c'est ce pas que des mots ils soignent le mal de tête je ne suis pas un idiot je fais pas du rap de bête la différence entre nous ce qu'on est deux ben, il a que ton coq a pris du poids de que ta plume est légère je n'ai oh. guère besoin de faire la guerre mais j'ai pas le choix c'est un combat donc je me bats à chaque fois. Ouais. Pour ne pas se faire dominer, faut que tu tecs ta proie, garder le sang froid, protéger les frères sans, sans se faire prendre, sans jeter l'éponge, penser à la suite avant qu'un monde ne nous éponge. Non, il se demande c'est qui, qui ça vient du sud, un... es, ça, tous les poids, es, et ce n'est qu'un freestyle. Il se demande c'est qui. qui, ça vient du sud, ça, bigopatou, les poids, et qu'un freestyle. c'est qui, ça vient du sud, pas tout les poids, es, et ce n'est qu'un freestyle. freestyle. NUGGER fuckers, Kadaf Empire Ouais, ouais, ouais, les gars, je valide 1, puissant Kademit, je valide Déjà au passage, je pense que euh, c'est le frangin à côté, je sais pas si tu peux voir euh, celui-là, je pense que hein, tu peux voir, voilà, c'est le frangin au passage, je pense que j'ai vu 2, 3 de ces vidéos, il fait des instruits, mais bon, je ne sais pas si c'est le cas, dites-moi Crackflow, you're right en commentaire, dans l'espace commentaire, on va finir quand même, voilà, qu'est-ce qui se passe à la fin Bon, le patron est arrivé, hein, <rire> bah ouais, il a laissé le taf, le, le, le, le patron est arrivé, mais donc, donc, euh, c'est cadaf, Empire, euh, le duel de maître, Cypher, donc au passage, je pense que le Cypher a repris. Et c'est sur Crack Flow, nous allons kiffer, voilà, toute la génération Hip Hop Kaboma, c'est sur Crack Flow. Donc sans plus tarder, j'espère que tu as aimé la vidéo, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, voilà, dans l'espace commentaire. Et aussi, si tu as une chaîne YouTube ou encore euh, de la musique, du son, mets ça dans l'espace commentaire. Voilà, je lance comme ça, c'est une première fois. Donc mets ça dans l'espace commentaire et surtout, on se retrouve pour des nouvelles vidéos sur Crack Flow. Kaja Crack Flow, Crack Flow, flow. J'ai les chimiques j'ai la piste à Crack Flow